Vous vous connaissez tous là déjà Oui oui. Ouais. oui. Mais comment ça se fait que vous connaissez Bah, il y a eu plein de réunions ouais. déjà. On va construire un immeuble une sorte d'immeuble avec euh, plusieurs appartements différents. C'est ambitieux, c'est très ambitieux, on n'a pas de modèle, euh, on est précurseur. moi bon, Il y a plein de monde qui m'a dit -jamais je jamais euh, je pourrais faire ça, tu vois. Il y a vraiment un but, c'est habiter là, ensemble, différemment. C'est l'idée d'être content d'être propriétaire avec cette formule-là. Notre implication a aussi permis d'intégrer cinq logements locatifs. Promologie sécure également les, leur engagement en réalisant la maîtrise d'ouvrage des constructions et en cédant les logements dans le cadre réglementaire de la VFA ou du PSLA. Du coup, le social a dit ok, je marche avec vous, je marche avec vous jusque-là. C'est-à-dire que je prends les appartements locatifs sociaux tels que vous les avez définis, je ne les retouche pas et même si c'est des grandes surfaces, j'assume. Les habitants qui avant étaient clients deviennent acteurs et en plus collectivement, c'est eux qui déterminent le résultat de, de quelque chose de très complexe qui est la construction de, de, de logements. C'est super de construire... Son logement un peu sur mesure, euh, de, de, de s'y projeter, de savoir ce qu'on a envie d'y faire. C'est vrai qu'on a eu de la chance de pouvoir choisir les architectes. On a tous participé à la création de cet immeuble et donc ce sera vraiment personnalisé. Chacun aura ce qu'il voudra, ce ne sera pas un sol seul, un seul imposé, ce ne sera pas un, un, un appartement imposé. Chacun a choisi la disposition de son appartement, comment il sera construit. Il y a la salle commune, la terrasse de 55 mètres carrés, la terrasse 70 mètres carrés, quatre chambres d'amis et buanderie. Alors, dans notre bâtiment, il n'y en a qu'une, et dans le bâtiment 2, il y en a une à chaque étage. Et le jardin, bien sûr, partagé. Il ne pas qu'il y ait de. justement, qu'il ne soit pas euh, marqué distinctement que ça, c'est ma parcelle et que ça, c'est la tienne. Donc, ça, franchement, bah déjà, c'est assez bien. Moi, je peux aider euh, des gamins à faire leurs devoirs, par exemple. sans en contrepartie, il y a des gens qui vont m'aider dans ma maison pour du bricolage. Euh. Pour emmener les, les enfants à l'école, par exemple. Je rêve d'un jardin potager, mais je suis absente une partie du temps. Si je peux compter sur les autres pour qu'on se partage ça, ça me plairait d'en avoir un, mais en même temps, toute seule, je ne peux pas l'assumer. Avec d'autres, je pourrais. J'ai un grand break euh, que je conduirai de moins en moins. Et si je ne m'en sépare pas, ça sera vraiment dans l'optique du covoiturage. Pour moi, ça ressemble un peu à une coloc géante où euh, en fait les, les appartements seraient les chambres. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi, voilà, je le dis carrément. Vraiment, le groupe existe, quoi. Il, y a, il y a quelque chose. J'ai l'impression que rien de mal ne peut arriver là-bas. Je suis au plus près de ce que je peux que je peux attendre comme euh, sagesse d'habitat. Ça rompt euh, cet isolement du euh, chacun chez soi et tu connais pas le, le palier, euh, palier d'en face. Là, du coup, ça permet de, ouais, de, de voir qu'on y arrive, c'est possible. Donc, euh, ça donne de l'espoir. C'est une formule d'avenir, quoi. Thank you.